si vous regardez mon parcours, j'étais pas j'étais pas un gars super brillant, super intelligent, super diplômé, super grande famille, j'étais dans un univers et c'est pas du tout péjoratif de la classe populaire où j'avais le sentiment que de réussir, euh, d'avoir une entreprise, d'avoir un travail que l'on aime et que l'on choisit, ça fonctionnerait jamais parce que finalement mes parents me disaient mais arrête de rêver en couleur, euh, tu sais mon chéri, tu es bien comme tu es. Quand nos parents qui nous aiment, nous disent tu es bien comme tu es, on n'a pas envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui était important pour toi hier Moi ce que j'ai retenu, c'est vraiment le fait de ne jamais rester seul. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que je peux influencer mon cerveau et mon corps. Je suis handicapé et j'ai dépassé mes limites ici et je pensais jamais y arriver. Hier, il y a une thématique qui m'a vraiment marquée, c'est celle du marketing et concernant en fait euh, le fait de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Je serais sûrement plus performante à cibler les, les bonnes personnes qui doivent m'entourer et faire partie de, de mon équipe. Et tu as compris, ouais, bravo, félicitations. Merci. En étant entourée de gens comme moi, je me suis sentie à l'aise. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression d'être un petit peu un ovni, de ne pas savoir à qui parler, de ne pas savoir vers qui me tourner pour dire que, que je ne suis pas bien et que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, c'était une situation qui m'a permis d'être confortable et, et comprise. Il a su soulager et guérir mes mots, m x parce que moi, j'ai mis des mots M dans mes souffrances, dans mes douleurs, qui euh, aujourd'hui me permettent d'être sereine, combative et être, avoir beaucoup plus confiance en moi au niveau professionnel. Et ça, c'est très important pour moi. Ce que j'aime euh, dans la méthode de Franck Nicolas, c'est qu'il nous apprend à, à gérer nos émotions parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous guide aujourd'hui dans la vie Ce sont nos émotions et nos peurs, ce sont nos peurs qui nous empêchent d'avancer. Je crois qu'il euh, y a des gens qui ont pris des décisions dans cette salle, qui ont eu des, des étincelles. Qui a eu une étincelle durant Benjamin, tu as eu euh, une décision qui est importante pour toi, mais tu, tu, tu es venu avec quelqu'un viens, viens sur la scène avec moi si tu veux.